Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser le dessin d'un arbre avec un feuillage un petit peu coloré et donc voilà c'est une façon de se mettre au dessin quand on n'a pas d'idée ou quand on ne sait pas très bien dessiner. Eh bien on va se lancer dans des dessins simples, faciles à réaliser et pour cela je vais tracer la ligne à partir de laquelle le tronc va démarrer, donc j'essaye de centrer un petit peu mon dessin au centre. Donc, je vais un peu élargir le tronc, voilà, et alors à partir de là, je vais réaliser mes premières branches. Voilà, je pense que je vais laisser ça comme ça, voilà. Et je vais dessiner mon feuillage. Donc pour l'instant, mon arbre va prendre cette forme. Ou alors peut-être l'incliner un petit peu, légèrement. Voilà, je vais l'incliner. Donc vous embellissez au fur et à mesure votre tronc pour lui donner quelque chose de plus euh, sensuel, entre guillemets. <rire> voilà. Alors, ici, je vais affiner ma branche. Ici aussi, je vais l'affiner. Et ici aussi. Normalement, ce n'est pas tout à fait ça mais on va styliser la forme, c'est-à-dire la réduire euh, à quelques lignes, c'est-à-dire la simplifier. Le but est, ne, est de ne pas euh, réaliser un, un dessin tout à fait réaliste, mais ça va rester un petit peu euh, quelque chose de, qui ressemble à, à, à un arbre, mais euh, qui soit aussi imaginaire. Alors, je vais utiliser mon feutre, celui-ci, cette couleur et je vais retracer les traits. Donc, vous voyez, maintenant que je reprends, je ne fais pas exactement la même chose et je vais colorier. le tronc, je vais laisser sécher et je vais effacer le crayon donc voilà j'ai gommé un petit peu mes traits au crayon et je vais prendre ce stabilo 68 et je vais colorier mon tronc et si jamais la couleur ne me plaît pas et eh bien je repasserai avec un crayon de couleur pour ramener un peu de luminosité à ce tronc. J'essaie de rester euh, dans du matériel accessible pour vous sinon j'aurais très bien pu utiliser d'autres feutres beaucoup plus, euh, plus pratiques et euh, qui euh, se blendent bien entre eux mais euh, voilà le but est de vous réaliser un coloriage euh, qui sera et un dessin aussi qui sera à la portée de tous. Maintenant, j'affine un petit peu mes branches pour leur donner un petit côté élégant. Alors, vous voyez ici, je ne cerne pas mon tronc. Parce que je vais ramener un petit peu de verdure et je vais colorier un petit peu légèrement avec des points. Donc pour l'instant, je ne m'occupe pas de cette partie. Je n'ai fait que donner une petite touche, on va dire, de contraste entre les deux couleurs. Alors je vais commencer à dessiner mon feuillage. Et je vais dessiner quelques feuilles un petit peu orientées vers des sens différents. Et alors dans l'esprit zentangle et doodle nous allons commencer à décorer nos feuilles donc je vais faire le reste après mais pour l'instant euh, je préfère D'abord, poser mes feuilles et, au fur et à mesure, je vais les décorer. Alors, Alors elles se ressemblent plus ou moins toutes, parce que ça fait partie du feuillage, mais il y aura des feuilles plus longues, d'autres plus courtes, etc. Et c'est ce qui va créer cette richesse, cette diversité au niveau du feuillage. Alors maintenant je vais prendre des crayons de couleur et euh, pour ma part j'ai choisi des Prismacolor parce qu'ils sont très crémeux et très agréables à utiliser et je vais essayer un petit peu de donner un peu de luminosité à ce tronc. Et alors, euh, de ce côté-ci, je vais un petit peu accentuer Alors toujours dans le coloriage, nous allons ajouter un tout petit peu de vert ici. Alors je vais colorier légèrement sur le tronc. Je vais utiliser un peu de ce, de ce vert. certains endroits et je vais utiliser un peu de ce vers alors celui-là c'est le 909 et l'autre c'était le 908 Et maintenant, je vais blinder tout ça avec cette couleur, le, 9, le 989 Et alors, je vais mettre un tout petit peu de cette couleur, le 942, ici. Voilà, et alors j'accentue de nouveau un tout petit peu avec ce vert, le 911. Alors, je vais encore ajouter des feuilles. Voilà, on peut embellir le tronc, dessiner quelques rainures. Alors ici, je vais accentuer ce côté-ci, parce que ma lumière vient du côté droit, donc ça va être un peu plus sombre ici. Et ici aussi, en même temps, j'accentue les contours extérieurs du côté gauche de mon arc. je peux ajouter quelques contrastes rien ne vous empêche d'ajouter un petit trait comme ça tout fin juste pour rester un petit peu dans cette idée de contraste Et alors, ici, vous pouvez ajouter un petit côté un peu magique, comme ça, des petites, des petits points, comme ça, en bleu aussi. la couleur crème et avec ce vert le 989 vous allez un tout petit peu adoucir tout ça On va ajouter quelques points ici, quelques points blancs, juste pour donner un petit côté magique un petit peu à ce à cet arbre. Voilà ce qu'il en est concernant cette vidéo de comment dessiner un arbre avec un feuillage coloré et surtout avec des feutres écoliers et de de différentes pointes, de différentes mines si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de me mettre un pouce j'aime et je vous en remercie de tout mon cœur. n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne euh, ma chaîne youtube si ça n'a pas encore été fait et surtout d'activer la petite cloche qui se trouve à côté du bouton s'abonner laissez moi vos commentaires en dessous de cette vidéo et dites moi ce que vous en pensez si ce genre de vidéo vous plaît euh, ça m'aidera à mieux comprendre vos demandes et vos besoins n'hésitez pas à me poser vos questions ou suggestions si vous en avez si vous êtes intéressé par le coloriage je vous invite à rejoindre mon programme de cours de coloriage dans lequel je vous apprends énormément de techniques et je vous explique pas à pas Comment réussir tous vos coloriages le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo n'hésitez pas non plus à vous inscrire à ma newsletter euh, uh -huh. celle de mon blog dans laquelle je vous propose beaucoup de bonus et surtout une formation de dessin gratuite tout est dans le, le, la description juste en dessous de cette vidéo quant à moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et d'autres tutos merci et à très bientôt